Ouais, ouais, ouais, ouais, voilà, c'est tout ce que je sais faire, voilà, donc grosse force à tous les Sénégalais, voilà, donc wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, comme tu viens de le constater, on vient d'assister à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, et qu'est-ce qu'on a vu, hein, le Sénégal triompher devant les pharaons, devant les constructeurs de pyramides, et eux, là, je suis pas sûr que ça soit eux les vrais constructeurs de pyramides qu'on a vu ce soir. Parce que là, je sais pas s'ils sont capables de faire des pyramides bien triangles. Eux, ils doivent faire des pyramides arrondies euh, qui se détruisent toutes seules. Parce que là, là, le match qu'ils nous ont livré, les Égyptiens, il est absolument nul. Dans tous les cas, là, depuis le début, ils n'ont pas été séduisants, ni appétissants. Mossala il dit que lui, là, c'est la coupe de sa vie qu'il a envie de la gagner. Mais nous, on n'a rien vu Qu'est-ce qu'on a vu On a vu quelques petits éclairs, comme ci, comme ça. Mais là, aujourd'hui, c'est qui qui triomphe devant toi C'est le Sénégal. Et c'est ton coéquipier, Sadio Manet, qui va se bien se moquer de toi dans le jet retour pour Liverpool. Tu comprends Il va s'entraîner avec toi, il va te dire eh, « je suis champion ». <rire> Grosse force aux Sénégalais. Eh oui, vous méritiez de gagner cette Coupe d'Afrique des Nations. Combien de fois on a dit, le Sénégal, ils ont toujours pas gagné de Coupe Coupe d'Afrique de des Nations. Mais c'est pas normal avec tous les joueurs qu'ils ont eus. Tous les joueurs qui, qu'ils ont, les équipes qu'ils ont eu. Là, là, ils ont eu officiellement la chance de soulever la Coupe ce soir. Tu vois ce que je veux dire Et là, tous les Sénégalais, ils vont pouvoir faire fermer la bouche à tous ceux qui parlaient et qui disaient que ouais... Le Sénégal, c'est juste fort sur le papier. Voilà, donc euh, c'est très bon euh, en Europe, voilà. Euh, c'est bon en Coupe du Monde, on ne va pas se mentir. qu'ils, Parce qu'eux aussi, ils détenaient le record de, de, de, de, de pays africains qui allaient plus loin en Coupe du Monde. Hein. Donc oui, on, euh, certes, ils n'en avaient pas de titre, mais quand même, on les respecte, le Sénégal. Tout le monde sait que c'est une nation qui est respectable. Quand elle va en Coupe du Monde, c'est pour faire du sérieux. Là, ils viennent de fracasser l'Égypte dans leur sport favori. C'est quoi le sport favori euh, de l'Égypte tu vas me dire, c'est le football parce qu'ils ont l'un des meilleurs joueurs africains. Mais non, eux, leur sport, c'est des pénaltys. Tu vois ce que je veux dire Tout le match qui dure 90 minutes, prolongation, eux, ils ont pas envie de marquer. C'est que quand il y a les pénaltys, que eux ils sont là. Tu vois ce que je veux dire Ils ont fait ça à combien d'équipes Hein? Ça fait au moins quatre matchs, ils vont jusqu'aux prolongations, jusqu'aux penalties Mais c'est bon, on est fatigués. Hein eux, ils pensent que quoi, on est là, on a que, on a que ça. Regardez, c'est une finale. On veut voir ça en 90 minutes. On veut voir un match de malade. Mais non, les égyptiens, ils se mettent tous derrière. Même Mossala, il était gardien. Tu te rends compte? Hein? Bon, en tout cas, grosse force à Gabaski. Sans lui, là, je pense pas que vous arrivez jusqu'ici, Je hein. Je pense pas que sans vos gardiens, les égyptiens, vous arrivez jusqu'en finale. Parce que là, là, dans le jeu, à part des penalties, qu'est-ce que vous avez fait? Hein? Voilà. Donc, en tout cas, grosse force aux sénégalais qui ont fait exprès de ne pas marquer dans le jeu pour vous fracasser dans les pénalties, hein C'est ça que tu te rends pas compte, les Sénégalais. Ah non, franchement, vous avez fait fort là. Donc là, ils ont vu que les Égyptiens, ils ont éliminé tout le monde par les pénalties. Les Sénégalais, ils ont vengé tout le monde par les pénalties. Donc là, c'est clair et net, toute l'Afrique. Hein? Vert, jaune, rouge, avec une petite étoile sur le jaune. On est tous Sénégalais, on danse tous le Mbalar, on écoute tous du Ndour, du Vivian Dour. On écoute tout ça, t'as compris Le rap sénégalais, ça va, c'est au top. Là, avant, vous aviez juste le meilleur rappeur français euh, qui était originaire du Sénégal, mais là, maintenant, vous êtes la meilleure euh, meilleure, meilleure équipe d'Afrique. Oh là là, moi, je pensais que vous étiez bon euh, juste dans l'artistique, mais là, vous êtes bon aussi dans le sport. Oh non Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'il nous reste à nous hein Ben, nous, il nous reste le tchèbre, nous, les Maliens. Voilà, donc vous, vous faites la fête, nous, on cuisine. Tu vois ce que je veux dire Et puis, quand vous avez fini la fête, vous appelez les Maliens, on vient, on nettoie. Voilà, donc tranquillement, on vient, on nettoie tout le, le bordel que vous aurez foutu. En tout cas, ça tu T'as ramené ton équipe jusqu'en finale, t'as géré, t'as raté un pénalty et après t'es reparti tirer le penalty au même endroit. Et t'as dit, vas-y, mets ta main. Il a pas mis sa main, Damaski. Pourquoi Parce qu'il a mal à l'épaule. Hein Eh ouais, tous les gardiens égyptiens, ils sont blessés. Tous, ils sont blessés. Parce que voilà, leur match à eux, ils durent pas une heure et demie. Ça dure au moins deux heures, trois heures. Je comprends pas. Et oui, toi, Égyptien qui croyais aller prendre la coupe. Là, là, la coupe, tu la prends pas. Tu comprends Tu prends pas la coupe. Et en plus là, je pense pas que Moussa il va avoir un trophée sur cette cam euh, parce que c'est pas lui le meilleur buteur, c'est Vincent Aboubacar. <rire> et là, l'homme du match malheureusement, ça va pas être lui. <rire> mais bon, voilà, grosse force au Sénégal, waï Samandé, grosse force au Gore et au Djigen. Voilà, on m'a dit de pas dire force au Gore Djigen, mais moi je dis quand même force au Gore Djigen. <rire> force à tous les Sénégalais, ouais Why some Monday, Tu veux aller, tu veux aller là-bas? Why? Attends, je vais vous faire l'accent sénégalais parce que je pense que je le fais bien. Là, franchement, on est parti jouer contre l'Égypte, on a marqué le but et on a mar on a gagné la victoire parce qu'il y avait que la victoire qui était possible pour nous ce peuple sénégalais. Tu penses que nous on n'est pas là pour gagner? Nous on est là pour gagner et on n'a pas le temps de faire des des des, des, des trucs de des, des, des, je ne sais pas quoi avec l'Égypte. Voilà.